Okay. Donc euh, on va vous présenter les résultats des deux parties de Geekonomikus qu'on a jouées euh, cet après-midi et, et ce on matin. Va on va présenter les résultats des deux salles, euh, sachant que moi j'étais pas dans la première salle, mais a priori euh, c'était un peu plus compliqué au euh, niveau des comptes, etc. Donc, euh, voilà. <rire> euh, donc il faut savoir que c'était la première fois qu'on jouait euh, Geekonomikus version 2, et donc euh, on a... voilà, ça s'est bien passé, et on va vous présenter ça tout de suite. Donc, dans la deuxième salle, c'était celle qui était juste derrière, il y avait donc 11 joueurs. Euh, en... C'était la version 2, ils ont mis en place un héritage de manière un peu irrégulière apparemment dans la monnaie dette. Ils n'en ont pas mis en monnaie libre. Euh, et donc, voilà. donc, voici un petit peu euh, là, ce qu'on peut voir. Euh, donc, en bas, c'est les joueurs. Euh, ici, donc, en orange, c'est la moyenne et en pointillé, c'est la médiane. Et... Euh, non, la zone bleue, c'est l'écart type autour de autour de la moyenne. Euh, donc là, c'était la monnaie dette sans compter la banque. Euh, si on ajoute la banque, bon, euh, elle dépasse du, elle dépasse du, des limites. Donc voilà. Euh, donc on peut voir que l'écart type avec la banque a complètement explosé. Hein, euh, voilà. Du coup, euh, y a vachement, elle est vraiment en dehors. Et puis il bah, y a quelques-uns qu'on voit bien galérer. Je ne sais pas si c'était FX, mais il, il a eu un peu de mal. Hein. <rire> euh, en monnaie libre, ce qui est intéressant déjà, euh, l'écart type est beaucoup plus réduit. Globalement, il y a plus de valeurs qui ont été créées. Donc si vous voulez voir ça sur la banque... Euh, en gros, en monnaie dette, on était comme ça, et en monnaie libre, euh, voilà. Donc, on a créé plus de valeur. L'écart type entre les individus était plus faible, donc ça veut dire qu'il y, y avait moins de très riches et de très pauvres, et globalement, c'était plus, plus, plus restreint. Voilà. Euh, et donc, la moyenne était, euh, je pense, un peu plus élevée. Voilà. Là, la moyenne, elle est vers 50-52, alors qu'ici, on est vers 70. Alors après, on va vous montrer les résultats de la deuxième partie donc qui a été jouée à 20 joueurs. Euh, on a mis en place donc un héritage euh, de génération en génération avec une petite taxe sur la succession parce que sinon on n'avait plus de cartes dans le paquet de la pioche. Donc euh, ça permettait de l'alimenter en continu et que la partie puisse continuer. Donc en monnaie dette, donc euh, voici, donc là c'est l'échelle. Donc... Euh, ce qu'il faut voir ici, c'est la moyenne donc, qui est à 35,79, c'est marqué en haut, la moyenne par joueur de valeur produite. Le total de toutes les valeurs produites était de 680, et euh, l'écart type est de 37%, l'écart type, euh, hein. si type à la moyenne. Je ne suis pas statisticien, si quelqu'un veut expliquer ce que c'est l'écart type à la moyenne, je le laisse faire. Euh, okay. Avec la banque, Donc c'est moi qui joue la banque. Je me suis un peu amusé, hein. <rire> je vous avoue que c'était plutôt sympa. <rire> Euh, donc voilà, en gros j'ai produit plus du double de celui qui a produit de la valeur, euh, c'était janté, c'est bien débrouillé, ouais, alors, gros, mais pas autant que moi. L'écart euh, type est donc de 60%, l'écart type à la moyenne, et donc bah, la banque fait remonter la moyenne euh, mécaniquement. Donc et donc là où c'est intéressant c'est un monnaie libre, donc, vous voyez avec la banque on a produit 810 valeurs, hein. donc c'est le total de tous les joueurs, des 22 joueurs qu'on qu travaille ensemble. Un monnaie libre... Total de tous les on a produit au total de tous les joueurs sans banque 949 valeurs. L'écart type, type est plus réduit, on est à 30%, et la moyenne par joueur est à 35,79. Ou peut-être plus, ouais non. <rire> C'est pas grave. <rire> Bref, je vous laisse conclure, je m'arrêterai là. C'est pas grave. <rire> <'est> pas grave. <rire> Bref, je vous laisse conclure, je m'arrêterai là. On l'a pas là mm. Ah oui. Donc, juste pour vous expliquer, si vous ne savez pas comment lire ces graphiques, ils seront publiés. Normalement, on les, on les publie. Hein, Tous les jeux Economicus. En général, alors là, je sais pas si c'est prévu. On fait une vidéo récapitulative on explique au minimum ce qui s'est passé. Et on, on donne ces graphiques. L'idée, c'est de jouer deux fois le même jeu on change juste qu'une chose, le système monétaire. Donc ce qu'il a montré là dans ce, assez, de façon assez nette c'est qu'on produit plus de valeur en monnaie libre et en plus il y a un écart type plus faible ça veut dire quoi ça veut dire que la distorsion de valeur entre les joueurs est plus petite si vous voulez ça veut dire que l'écart entre les plus riches et les plus pauvres est faible en fait si vous voulez il y a toujours voyez des quand même des riches et des pauvres mais c'est un écart réparti si vous voulez c'est plus tassé quoi, en quelque sorte hein, voilà et il revient sur la banque là avec la banque et voilà, donc là, en fait, du fait qu'il y a la banque euh, ici, mais même si on pouvait l'enlever, mais vous voyez que la banque, effectivement, c'est un, un joueur. Hein. Voilà, là, en fait, bon là, c'est vrai que c'est la banque, euh, banque euh, putain, la vache. Euh... <rire> donc là, vous avez un écart type super fort. Hein. Ça veut dire qu'il y a effectivement des écarts de variation de richesse entre les joueurs qui est beaucoup plus prononcé. C'est ça l'écart type. lécart type, si vous voulez, c'est la moyenne des écarts à la moyenne. Donc si tout, par exemple, si tout le monde est à la moyenne, l'écart type est de zéro. Et si vous avez des gens très au-dessus de la moyenne et des gens très en dessous, il sera énorme, il sera de 100%. Par exemple. Vous voyez Entre 0 et 100%. Quoi, voilà. Donc voilà, donc plus il est petit, moins il y a de distorsion entre, les, entre les, les productions des différents joueurs. Voilà, donc c'est un jeu très formateur, je pense que vous avez dû vous en apercevoir, et, et on le voit d'autant plus au résultat, parce que pendant qu'on joue, on ne se rend pas compte qu'on est observé. En fait, on, on vous servez de cobaye, en fait. Eh hein. ouais, vous ne le saviez pas, mais on, on vous utilise comme cobaye pour vous montrer quelque chose que pendant que vous jouez, vous ne voyez pas. C'est que l'utilisation du système monétaire avec le même jeu donne un résultat différent en termes de répartition. Même si on ne sait pas quelle sera la répartition, c'est systématique à chaque fois qu'on joue ce jeu. et Ça doit faire peut-être la, la, la, peut la 30e fois qu'on joue euh, Géconomicus euh, sous ce modèle-là. Je ne sais pas combien exactement. Moi-même, euh, je ne peux pas compter, je ne sais pas. <rire> Mais ça donne toujours ça. Pour l'instant, on n'a pas eu d'exception. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, hein, parce que si on se met d'accord entre les joueurs, on pourrait s'arranger euh, pour que ça ne marche pas. Et si les joueurs ne sont pas au courant et qu'ils jouent à peu près normalement, joueurs, ça donne toujours ça. Est-ce que euh, certains ont envie de réagir euh, suite au jeu, sur ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont... Euh, Vécu les choses, est-ce euh, le, qu'il y a eu un stress euh, Moi, j'avoue que je n'ai pas du tout le temps de, de voir ce qui se passait ici, parce qu'on était bien pris dans l'atelier. Alors, j'aimerais bien avoir vos impressions. Alors, euh, euh, j'étais dans la petite partie de l'autre côté. Euh, très vite, en fait, dans la monnaie-dette, il euh, n'y avait pas grand monde qui voulait faire de crédit. Parce qu'on se doute bien que, que c'est une arnaque. Pardon Donc Personne ne voulait faire trop de crédit, et puis à un moment donné, on n'avait plus trop de monnaie dans l'économie, puisqu'il n'y avait pas trop de crédit. Et euh, on a vu qu'avec euh, Étienne, on pouvait aller découper des bouts de papier et faire de la fausse monnaie. Donc on a fait de la fausse monnaie. Et mais cette fausse monnaie elle a débloqué le jeu de la monnaie-dette. Et donc on s'est rendu compte qu'en suivant les règles, souvent ça ne marche pas, et qu'il y a des gens qui vont enfreindre les règles et finalement, euh, ils vont faire plus marcher l'économie. Cette euh, fausse monnaie a permis de relancer des échanges, de recréer des, des carrés, remettre des valeurs dans l'économie, alors que si on suivait seulement les règles de la banque, on n'y serait pas arrivé. On n'avait jamais eu ça CHP, quoi. Voilà. Voilà. Ah si. Mais les résultats sont les mêmes en fait. On a eu des gens qui ont fait des monnaies euh, locales, papier aussi, euh, indexées à l'euro. Ouais, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Oui, mais indexées, enfin voilà, ils s'étaient dit. Voilà. Bah, C'était de la fausse la... monnaie. Normalement, c'est la prison. Hein. Pour respecter la loi, ils ont voulu, contrairement à vous, l'indexer à l'euro. Et en fait, bon, bah, le résultat est le même en, en matière de, de pénurie. Euh, S'il y a une pénurie monétaire, ça change, ça change quasiment rien. Est-ce qu'il y a d'autres réactions Peut-être une ou deux. Et puis après, vraiment, on, on continuera l'échange en centre-ville. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas nous suivre ce soir, qui ont envie de réagir. On peut leur donner la priorité, peut-être. Attendez, peut-être qu'il y a des gens qui vont pas nous suivre ce soir, qui ont envie de réagir. On, va, on peut leur donner la priorité, peut-être. Baissez peut peut peut le micro allumé, comme ça. Je dirais juste peut-être que sur la partie livre, le fait que nous, dans notre salle ici, on a dans la petite salle, ouais, ouais, ouais, ouais. on a pas, on a autorisé le troc. Et je pense que ça facilité peut-être un petit peu le jeu et que si on je sais que dans certaines parties des fois on, on interdit le troc et ça change tout. Mais dans Alors, la petite salle je passe je... On, on peut rétablir un peu qui ici de manière courante fait le troc dans sa vie euh, tous les jours. On peut rétablir un peu qui ici de manière courante sur quel type de valeur c'est euh, vous avez déjà troqué il euh, y a certaines valeurs que vous troquez ou un exemple Si on peut passer le micro euh... Pour moi, pour moi, le troc au quotidien, c'est à chaque fois qu'on qu rend service et quelqu'un nous rend service en retour. C'est-à-dire qu'on donne des objets. Quel des type d'exemple, pour être précis euh... ben, quand, on donne, quand on donne des meubles à quelqu'un qui en a besoin, et qu'on va récupérer des meubles de quelqu'un d'autre quand, euh, quand on donne de Donc ça arrive souvent en fait, c'est quelque chose que tu fais euh, régulièrement. Donc ça arrive souvent en fait, c'est quelque chose que tu fais Est ce que c'est du don ou c'est vraiment du troc Bon, en fait, ce que je cherche à dire, c'est on ne veut pas vous convaincre, encore une fois, de rien, même si on est très passionné. Et je conçois que ça peut être un peu, et je m'en excuse, ça, ça peut être un peu mal ressenti, ou je ne sais pas, voilà. Mais vraiment, on ne cherche pas à vous convaincre, simplement, c'est vous susciter des questions. En fait, le troc, c'est quelque chose qui marche très peu. Donc, dans un jeu, on peut peut-être y arriver parce qu'on n'a pas beaucoup de valeur. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment quelque chose qui, qui n'existe quasiment pas, en fait. Voilà, C'était juste ma réaction. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres personnes qui ne seront pas là ce soir qui souhaitaient prendre la parole Si quelqu'un peut distribuer ça. la parole, comme ça. Voilà. Tout le monde m'entend Non, moi, ce que je voulais dire, c'était plus par rapport à ce que j'avais ressenti, par rapport à mes émotions. Et euh, c'était euh, pour moi, donc la première partie avec la monnaie de dette, euh, je me suis sentie beaucoup plus excitée, euh, dans le sens où j'avais envie de faire des échanges tout le monde était nerveux. Euh, oui, excité. Enfin, voilà, on voulait tous faire des échanges, mais bon, c'était un petit peu, un petit peu chaud. Par contre, dans la deuxième partie, euh, c'était plus sympa parce qu'on était plutôt détendus. Euh, on faisait même ça avec plaisir, et on va pas dire que euh, l'argent, enfin, les billets n'avaient pas de valeur puisque ça en avait, mais on en donnait un petit peu moins. Je ne sais pas comment expliquer les choses. Enfin, on était moins égoïste en fait par rapport à ça. On partageait beaucoup plus les choses, ce qui fait que c'était plus harmonieux et plus sympa. Merci. D'autres réactions. Euh, dans le jeu, lorsqu'on l'aborde, ce qui serait bien, c'est peut-être plus euh, nous expliquer. Par moment, euh, je me demandais euh, mais euh, pourquoi est-ce qu'on prend en quatre quarts? Parce qu'en fait la finalité aussi c'était un peu de comprendre le jeu par rapport à ce que ça peut donner dans un modèle réel. Donc euh, c'est vrai que bon en échangeant j'ai eu des réponses, mais euh, dans la présentation du jeu, ça pourrait être sympa euh, de mieux nous expliquer euh, ce que ça représente. Par exemple, les quatre cartes. Je dis mais pourquoi on prend quatre cartes Je comprenais pas. Bah, on m'a dit mais si tu peux créer, de la... toi tu peux créer de la valeur. Ça vous paraît évident, mais en fait quand on arrive dans le jeu, euh, c'est... avoir plus d'exemples peut-être ça t'aurait parlé. Ou... Ouais, voilà. Euh, ouais, c'est plus illustré, quoi, pour euh, parce que euh, bon, là, on a le retour, mais en fait, euh, c'est pas qu'un jeu, quoi. Derrière, euh, c'est que il y a, y a un enjeu, quoi, dans, dans la compréhension, quoi. Okay. Okay. On prend note. Euh, c'est une question à, à, ceux, à ceux qui ont participé au jeu, parce que. Du coup, enfin moi j'étais euh, au dessus dans une salle au dessus donc j'ai pas vu ce qui s'est passé mais euh, j'avais on avait déjà fait un jeu une fois euh, qui s'est pas on l'avait pas déroulé jusqu'au bout parce que c'était compliqué de le gérer euh, alors qu'il y avait personne qui l'avait fait avant mais euh, on, on était face à un problème en euh, quand on était en monnaie libre, c'était que quand des gens accumulaient en fait un stock de billets de la valeur euh, la plus faible qui allait disparaître autour d'après. Donc imaginons que la, le billet rouge va disparaître, on le sait, autour d'après. Il euh, y a des gens qui, dans les échanges, se retrouvaient avec beaucoup de billets rouges, et du coup, ils ne pouvaient plus acheter parce que personne euh, n'acceptait de prendre ces billets rouges-là, en fait. Et euh, alors, ça, je, du coup, comprends, je crois en comprendre les raisons, mais euh, est-ce qu'il y a eu les mêmes problèmes ici Est-ce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés dans la capacité non, non, de payer non, parce, parce que tu peux avaient... changer, en fait. Tu peux changer vers des valeurs supérieures. Parce que tu parles de la monnaie libre. Dans la monnaie libre, la... la... Les vieilles, euh, enfin, comment dire, la monnaie émise il y a longtemps ne disparaît pas en fait donc euh, on la retire par simplification mais si tu as deux billets euh, rouges qui disparaissent tu peux très bien moi je fais ça quand j'anime le jeu prendre euh, le change, euh, prendre la, la valeur supérieure donc euh, en fait tu perds rien oui, mais alors, ça, ça implique de pouvoir. sauf si tu en as que une mais tu comprends dès le deuxième tour que ça vaut très très peu et après c'est la, la limite de la simulation comme on, on fragmente la monnaie en, en billets Forcément, euh, bon, quand on se retrouve avec un demi, enfin un seul billet, on, on va pas déchirer le, le billet de la, de la couleur du dessus pour... Je... mais voilà, c'est la limite de la simulation effectivement. Oui, mais c est, c est ce que j'ai remarqué dans les, les jeux que j'ai animés, j'en ai animé plusieurs, euh, c'est souvent au début les quatre premiers tours, et puis après on commence à comprendre que la monnaie revient périodiquement. Et donc, ce que je disais par rapport au commun, au départ, on a peur, on a le vieux comportement, on dit, oh là là, je perds, je perds, et on ne comprend pas pourquoi. Et puis, petit à petit, on se dit, mais c'est pas grave, finalement, bon, ça ne vaut plus grand-chose, et on, et on s'accroche plus à ces, à ces petites unités monétaires. Mais même au départ, même si on comprend que c'est une petite unité monétaire, nos comportements euh, anciens euh, enfin, nos structures mentales prises dans le piège de la monnaie d'être, nous fait réagir comme ça. Et non. ça s'efface au, au fur et même, à mesure des tours. On va laisser quand même la parole, on aura un temps quoi, pour, pour discuter. Euh, on va laisser la parole à ceux qui ne seront pas là ce soir euh, avant de, de quitter. Voilà. Si, si ça ne vous dérange pas, parce que voilà, sinon on peut parler des heures. Mais on, on, voilà. oui, alors, je fais juste un petit truc quand même. Si ça ça, pas, ça, pas, voilà, ça. Ouais. Je suis là ce soir, mais, non, mais sur ce point-là en particulier. On fait ça justement pour enfin juste pour éviter dans le jeu d'avoir géré un nombre trop grand de billets. Ça permet de, de faire une rotation, mais dans une monde libre, effectivement, on ne supprimerait pas les petites unités. Donc c'est un effet de bord du jeu qu'on peut améliorer, comme l'a dit Benoît, euh, effectivement, en, en, en changeant les billets de basse valeur par, euh, par une, un billet de plus haute valeur, et ça réglerait le, le souci. Mais il va falloir que je fasse les, refasse les calculs et ça m'agace. Alors, euh, moi j'aurais aimé savoir euh, si vous avez trouvé ça compliqué, euh, le, le changement de, de valeur, le, la rotation des valeurs. Est-ce que pour vous ça a été compliqué Combien de tours vous avez mis à vous adapter Est-ce que, est que finalement cette monnaie qui paraît compliquée quand on la théorise, euh, qui peut faire peur, c'est des maths, est-ce que quand on l'utilise, voilà, quel est votre ressenti Il y avait quelqu'un là-bas, Yannick Rapidement, je pense que si on a le, le background, qu'on a, qu a compris la TRM, et qu'on a regardé, c'est quelque chose qui est, qui est simple pour ceux, enfin un peu complexe pour, pour nous qui connaissons déjà, mais euh, ça va, on s'en sort et puis euh, ça vient vite euh, par habitude et par jeu. Par contre, je me mets à la place de quelqu'un qui n'en a pas entendu parler, ça me paraît difficile de commencer par ce jeu-là euh, directement pour, pour jouer avec des gens qu'on qui ont encore pas travaillé toutes ces... Alors, est-ce qu'il y a des gens qui, qui étaient dans ce cas-là, justement, qui, <rire> qui n'avaient jamais entendu parler et qui ont joué alors qu y a Effectivement, peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Bon, tu vois, il y en avait quand même. <rire> C'est plutôt, oui. plutôt à eux de parler, oui. Ok, alors... Et ce on ce va qui est intéressant là. aussi de dire, c'est qu'il y a un petit de 10 ans qui s'est super bien débrouillé. Et on peut dire qu'il bah, n'était pas rentré du tout dans la monnaie-dette encore. Donc c'est sûr que ça n'a pas été compliqué de lui enlever euh, des idées parce qu'il n'en avait pas. Donc à 10 ans, c'est super facile de rentrer dans ces trucs là Enfin, Il avait beaucoup de facilité. Ouais. Okay, bah, une, une dernière réaction bah, Moi, je me suis senti obligé d'accélérer énormément les échanges. Et j'ai fini plus pauvre. Donc, dans quel, <rire> Ça m'avait gavé. Dans quel système Dans le système. Alors moi j'étais dans la seconde salle. Oui. Et au second Ce tour, matin, ou cet après donc j'étais euh, avec le système monnaie libre, j'ai nettement moins bon résultat. Euh, je ne sais pas. J'ai fait beaucoup plus d'échanges et j'ai terminé nettement moins bien à cause de la perte de valeur permanente. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris. Je veux bien juste répondre à ça parce qu'il faut faire attention qu'on prend les valeurs alors qu'à chaque fois qu'on est monté en cran parce que tout, à, tout est, tout est, est valeur descendu. Valeur que Donc euh, après avoir monté quatre fois en cran en fait on est déjà à une valeur beaucoup beaucoup supérieure sauf Donc que ça euh, revient à, à un point. Donc, point. point. Donc on a on fait beaucoup plus d'échanges et on a gagné on a créé beaucoup plus valeur de valeur dans de valeur valeur ce qui est de la valeur sauf qu'en termes de points ça ne se ressent pas. Et puis même individuellement, effectivement, peut-être peut, peut -être que vous, dans la monnaie dette, ça a mieux marché, et puis dans la monnaie libre, moins bien. Mais collectivement, on a créé beaucoup plus de valeur, on a fait plus de sauts technologiques. Nous, on est passé... Dans la monnaie dette, on est monté, on a fait qu'un saut technologique. Dans la monnaie libre, on en a fait trois. Ah ouais oui. <rire> Grâce à vous, on en a fait un. Mais, mais collectivement, on en a fait trois. Grâce à vous, on en a fait un. Mais, mais collectivement, on en a fait trois. Oh. Je voudrais juste préciser une chose, au hein, niveau du comptage, je crois qu'il y a une petite, euh, un petit embrulio. Euh, en fait, dans la partie les valeurs, effectivement, au moment où les, où les individus sont euh, en train d'échanger et il bah, y a des choses qui sont plus vieilles, des choses qui sont plus neuves, pour eux, les choses vaillent, euh, valent plus, plus cher au début, puis euh, ça perd en valeur. Du point de vue du comptage des points, euh, on considère qu'à chaque fois qu'on monte dans le temps, ça rapporte de plus en plus de points. Sinon, peut, sinon effectivement les, les passages de saut technologique ils vont nous ils vont déformer le calcul à la fin. Sinon bah, enfin, effectivement les passages de saut technologique. Peut-être Stéphane va vous demander, parce les que c'est peut-être pas dans les règles du jeu. Enfin, avec Julie, nous, on s'est mis directement en coopérative et on s'est rendu compte, là je viens de voir les résultats, par rapport à la moyenne de création par personne de valeur, on est c'est à 60, je crois, on, dans le dans le dans, dans, pardon, dans la Pardon. Plus, pardon, mais voilà. Donc, en fait, on s'est mis en coopérative, donc on a mis nos biens en commun et on les a échangés. Ça a produit, enfin, on a, on a vraiment créé énormément d'échanges. Et je me rends compte qu'au bout du compte, la moyenne par personne, de création de valeur, la nôtre additionnée en moyenne, elle est plus importante. Donc je me posais la question, si on, on met nos biens en commun tous ensemble dès le début du jeu, est-ce que là c'est possible et ça fonctionne Et euh, Non, mais alors purement, parce que moi je connaissais pas la TRM justement au début, donc du coup je suis complètement novice et complètement vierge, et c'est une question que je te pose, euh, si ça te paraît pertinent en tout cas. Alors tu peux la garder pour ce soir aussi. <rire> Rapidement, non, c'est évident, quel que soit le jeu, de toute façon, si les joueurs se mettent d'accord pour profiter au maximum des règles, non, non. ils vont faire un meilleur résultat. Mais c'est vrai dans tous les jeux. Ça peut être vrai euh, au Monopoly, ça va être vrai à, je sais pas, au football, euh, n'importe quoi, ce que tu veux. Voilà, S'ils se mettent d'accord au départ pour optimiser, je me euh, rappelle euh, Allemagne-Autriche 1982, ils font match nul pour passer le tour. Voilà, hein, voilà. c'est pareil. Alors, ce qui, est, ce qui est intéressant, je vais finir là-dessus, dans ce jeu aussi, c'est qu'effectivement, comme Bernard, ton, ton exemple, euh, bah, il y a des gens qui s'en sortent très bien en monnaie-dette. De hein. Ça explique qu'il y a des gens qui n'ont pas du tout envie qu'on change de système. Et, et, et en fait, euh, il faut regarder, si on, on reste, si on reste dans nos individualités et qu'on qu ne voit pas l'aspect macroscopique de l'économie, le roulement des générations, on ne peut pas se rendre compte. On est comme un poisson rouge dans un bocal. Il faut sortir du, du bocal. Quoi. Et il faut arrêter quelque part de penser à nous. Et ce qu'on fait euh, dans nos équipes, là, c'est vraiment du long terme. Euh, on, on le dit souvent dans nos équipes, on n'est on pas en train de faire un, un, comment dire, une course euh, de 100 mètres, on est plutôt en train de faire des courses de long terme parce qu'il va falloir 10, 20 ans, 30 ans peut-être pour que cette économie euh, voit le jour de manière euh, visible dans l'économie. Donc euh, effectivement, euh, c'est long. Et il ne faut pas penser qu'à nous, aussi à nos enfants, nos petits-enfants, qu'est-ce qu'on va leur laisser quoi Parce que finalement, la vie, ça passe assez vite. Et on, va, on aura à peine mis ça en place, que ce sera déjà une autre... Euh... Bon, bref. Merci à tous de votre participation. Juste un petit mot. Juste un petit mot d'organisation. Donc on se retrouve, pour ceux qui sont euh, qui, qui, qui veulent passer la soirée avec nous, donc au bar Le Rond-Point, ça se situe rue de Val-de-Mayenne. C'est très connu, euh, le Rond-Point euh, à, à Laval. Donc si vous êtes perdu, vous demandez, écoutez bien, la place du Gédo ou la place du 11 novembre, ou le Grand Rond-Point, d'où le nom du bar, qui s'appelle le bar Le Rond-Point, le Grand Rond-Point du Centre-Ville. Voilà, si vous suivez Centre-Ville, en principe, vous y arrivez, d'accord Donc vous vous garez autour du Rond-Point, il y a un parking à l'intérieur de ce Grand Rond-Point, et vous cherchez la rue du Val de Mayenne, vous allez voir des, des, des gens qui parlent de monnaie un peu louche, et c'est à l'étage, d'accord Rue du Val de Mayenne, voilà. Barre du rond-point, ça va Et dès, dès que vous pouvez, là, vous pouvez y aller dès maintenant.